Bonjour, c'est Pierre Maumont. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'or, qui est la suite de celle que j'avais consacrée aux critères de choix des pièces d'or et à vous parler des pièces d'or qui à mon avis sont les plus intéressantes. Aujourd'hui je vais partager avec vous les connaissances qu'il faut avoir pour acheter les pièces d'or dans les meilleures conditions. Le fil rouge de cette vidéo. C'est le même que celui des vidéos précédentes concernant les modalités d'achat d'or, c'est celui de la sécurité. L'idée de base étant que acheter de l'or, c'est acheter une assurance, qu'on soit au stade du choix du type d'or que l'on va acheter, puisque vous avez vu dans une vidéo que j'ai faite il y a à peu près un mois qu'il y a plusieurs types d'or je vous engage à la revoir si vous n'avez plus les éléments en tête, que ce soit à partir du moment où on se porte sur de l'or physique, par exemple, euh, sur le choix du, des pièces que l'on va acheter si on parle de pièces, ou de lingots, ou de, de, lingot, de lingotins, euh, le critère de sécurité est essentiel. Euh, et puis après, ben, une fois qu'on a choisi euh, les pièces, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, ce, ce qui est essentiel, ce sont les conditions pratiques de notre, de notre achat. Euh, cette, euh, cette chaîne de sécurité, euh, c'est ce qui fait que notre assurance or fonctionnera le jour où on en a besoin. Alors avant de vous parler de ce qui fait la sécurité d'un achat d'or, je vais vous parler de, de ce qui fait l'insécurité d'un achat d'or. Euh, Bon, il faut avoir présent à l'esprit que l'or est une matière, on va dire, hautement sensible, dans la mesure où c'est bien sûr une très grande réserve de valeur sous un volume limité, que ça se prête donc au blanchiment, que ça se prête donc à différents trafics, et que ça se prête donc aussi à toutes sortes d'escroqueries. Alors certains d'entre vous, euh, Certainement dans la recherche d'une optimisation sur les conditions financières de l'achat d'or, m'ont dit ben, ce que tu dis, euh, oui c'est intéressant ou voilà, euh, mais euh, il y a d'autres façons. Enfin, il y a des, tu ne parles pas des façons parallèles d'acheter de l'or. Alors, en l'occurrence, je ne parlais pas des façons parallèles parce que la vidéo en question, qui était celle sur le choix des pièces d'or, euh, n'était pas consacrée. Euh, aux circuits qui, qui permettent de réaliser les, les achats. Euh, mais euh, ils ont soulevé ce sujet et il faut, il faut en parler. Euh, parce que, euh, à partir du moment où on est dans des circuits parallèles, euh, ça veut dire que quelque part on est au minimum dans l'intention d'échapper euh, au fisc. Autrement dit, dans une intention qui est euh, une intention de ne pas respecter la règle. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. C'est évidemment pas le propos de ma vidéo de faire de, faire de, la, de la morale ou de la morale à 100 balles, ou de la morale à 10 balles. Euh, ce que je dis, c'est que ce choix-là emporte des conséquences qui sont très lourdes. D'abord, par rapport euh, à la législation. Euh, enfin, en tant que professionnel du patrimoine, je peux vous dire que les, la législation et la répression concernant tout ce qui est euh, blanchiment euh, euh, et euh, fraude fiscale sont de plus en plus efficaces et de plus en plus sévères euh, et puis surtout euh, à partir du moment où on est dans un circuit parallèle dont l'intention est une intention euh, quelque part illégale on a affaire à des gens qui sont par nature et par profession des filous des escrocs et les filous, les escrocs sont beaucoup plus taillés pour ce genre de course que nous-mêmes. Donc vous allez tomber entre les mains, vous, disons pas entre les mains, mais vous allez euh, être en, en discussion, en, en rapport d'affaires avec des personnes qui très souvent ont pour but essentiel de vous rouler, à non les moyens, ont des conséquences que vous n'avez pas euh, parce que vous êtes honnête, parce que vous ne connaissez pas l'or sur le bout du doigt, c'est le cas de, de, de pratiquement tout le monde, la plupart des gens qui achètent de l'or ne connaissent pas l'or sur le bout du doigt. Bon, moi-même, euh, moi, moi euh, je ne prétends pas connaître l'or sur le bout du doigt. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il faut connaître pour acheter l'or dans les bonnes conditions. Donc les circuits, les circuits parallèles, attention, bon, si, si ceux qui sont intéressés par ça, ben, vous ne trouvez pas d'infos dans mes, dans mes vidéos pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'interviens en tant que conseiller du patrimoine, donc je ne peux pas m'amuser à donner ce genre d'informations. De, Deuxièmement, je n'ai pas ce genre d'informations. Et troisièmement, ça ne m'intéresse pas. Donc cela, cela étant dit, euh, je m'adresse donc à, à, à la masse de ceux qui sont intéressés à acheter de l'or, qui sont en train de le faire dans des conditions qui sont à la fois légales et sécuritaires. L'un va avec l'autre. Donc, en matière d'achat d'or, et en particulier de pièces d'or, la sécurité passe tout simplement par des acteurs qui ont pignon sur rue et, si possible, une, une certaine ancienneté. Alors, pignon sur rue et ancienneté, ça, ça va un petit peu ensemble. Euh, bon, il y, y a de nouveaux modes de commercialisation de l'or qui sont apparus il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Les acteurs qui, qui, qui sont même en tête de ce type de distribution n'ont pas une ancienneté qui remonte à... à à la guerre de 100 ans. Euh, cela dit, quand on est on une plateforme de distribution d'or, parce qu'en l'occurrence, ce sont des, des plateformes, Internet, euh, que l'on fonctionne sans problème depuis 10 ans, euh, avec euh, quelques milliers de clients, ben est, il est clair qu'on décline. Euh, donc, vous, en tant que client euh, potentiel, vous pouvez euh, déjà considérer que vous êtes avec des gens sérieux et des gens compétents. La deuxième sécurité, quand on s'adresse. Assez, assez professionnel, crédible et sérieux, c'est de leur acheter de l'or issu du circuit professionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que le circuit professionnel Eh bien, le circuit professionnel, c'est euh, c'est le circuit que suit l'or d'investissement euh, dans les situations, dans les cas les plus fréquents, et, et, et c'est le circuit qui correspond à la notion, euh, on va dire idéale et parfaite, d'or d'investissement. Quand on achète de l'or d'investissement, on ne l'achète pas pour avoir la, la jouissance, le toucher physique des, des, des pièces d'or, pour montrer ces pièces d'or, pour se promener avec, euh, éventuellement pour les monter en pendentif, en sautoir, en ce que vous voulez. Euh, on, a, on, fait, on achète une assurance. Donc euh, une assurance, on ne se promène pas avec euh, euh, son assurance dans un cadre. Bon, L'assurance, euh, le contrat, il est en sécurité quelque part pour qu'on puisse en ressortir quand, quand on en a besoin quoique maintenant avec internet c'est pas grave si on le perd euh, bon. euh, dans le cas de l'achat de, de pièces d'or euh, c'est la, la même idée cette idée c'est tout simplement j'achète des pièces d'or je ne les, je les touche pas d'ailleurs la plupart du temps j'en prends même pas à livraison elles seront stockées dans le cadre d'un processus de, de stockage ultra sécurisé et professionnel, qui euh, sont des sociétés euh, spécialisées dans les stockages de, de, de, de valeurs, dans, dans des coffres euh, considérables, protégés, euh, dans des pays euh, dans, à juridiction très sûre et politiquement et socialement très stable. Euh, et puis, euh, ben le jour où je veux revendre cet or, cette or, que je, que je n'ai pas, pas touché, mais qui m'appartient, euh, je vais me tourner vers le revendeur avec qui j'ai traité à l'époque de l'achat, et je vais lui dire quelles conditions proposer pour mon or. Bon. Euh, voilà l'idée. Alors après, il y a des modalités pratiques qui, font, qui permettent d'éviter certains pièges ou de ne pas faire certaines erreurs, je vais vous en parler, évidemment. Mais le circuit professionnel, c'est ça. Alors, ça veut dire quoi ben, ça veut dire que l'or qui sort du circuit professionnel, il est blanc bleu, Je vais dire les nickels, ce n'est pas tout à fait le cas euh, parce que ce serait pas une bonne affaire pour vous mais euh, il est euh, ben on est sûr qu'il est en parfait état puisqu'en gros, quand la pièce d'or et si c'est de d'investissement euh, du type Krugerrand par exemple donc on continue à frapper, à faire, elle est produite hop, elle est emballée enfin, elle n'est pas emballée toute seule c'est rare qu'on achète une pièce toute seule mais elle est emballée par 3, par 5, par 10 euh, selon les échantillonnages euh, qui qui vont ensuite être, être, être vendues. Euh, elle est achetée par, ben, par vous, par exemple, et puis vous décidez qu'elle va être stockée par, dans le, le coffre euh, que, que vous propose le, la plateforme ou le revendeur, qui est un coffre de la Brinks euh, et vous choisissez que ça, ça sera stocké en Suisse, par exemple. Voilà. Ça sera stocké à, à Zurich. Ben, donc quand vous, quand vous le revendez, ben, vous dites, voilà, je, je veux revendre ma, ma pièce, qu'est-ce que vous me proposez ben, Je vous propose ça, ben, c'est très bien. Euh, on vous donne l'argent, donc vous, re, vous récupérez l'argent que vous aviez sorti à l'époque, avec vos préférences une plus-value, enfin, là on ne va pas dans cet exemple s'intéresser au fait qu'il n'y a plus-value ou qu plus, qu'il n'y a pas plus-value, et puis c'est réglé. Bon. Lors d'investissement, c'est ça. Donc ça veut dire que la, la personne qui derrière vous achètera euh, vos pièces d'or, enfin fait, ce qui était vos, vos pièces d'or, euh, elle, elle va toucher des pièces d'or qui sont dans le même état que vous, que vous, vous les avez touchées et qui ont évidemment la même garantie d'authenticité, puisque personne n'aura ouvert les CD et qu'elles ont été stockées dans des conditions de sécurité euh, qui font, qu'il est assez, assez euh, difficile d'imaginer, que ces coffres soient attaqués. Et je n'ai pas connaissance d'ailleurs que ces coffres aient, aient été attaqués, que les coffres de stockage de, euh, réservés à l'or aient été attaqués, et donc c'est une solution de stockage et de sécurité qui est extrêmement importante, extrêmement élevée, et qui garantit en même temps d'avoir de l'or de qualité top. Donc, en résumé, dans le circuit professionnel, l'or que vous achetez ou l'argent, enfin les métaux précieux que, que vous achetez, euh, change, de pro, change de propriétaire au fil du temps, mais ils restent stockés où ils sont, euh, dans des conditions de, de sauvegarde, d'intégrité physique parfaite et de protection parfaite. Donc, c'est évidemment le mieux, c'est beaucoup plus sûr que d'acheter... Euh, une pièce d'or, enfin des pièces d'or qu'on vous proposerait, euh, y compris d'ailleurs euh, chez les commerçants sérieux, euh, d'abord parce qu'elles sont rarement, rarement en état parfait, euh, et puis parce que on peut toujours avoir un doute sur, le, sur leur authenticité. Alors bien sûr, si le commerçant est sérieux et professionnel, il y a peu de chances que lui-même se soit laissé avoir, donc si vous vendez des pièces, après vous, elles sont bonnes, mais euh, quand même, ce n'est pas, pas impossible. Et on peut toujours imaginer que euh, ce professionnel-là, ou cette boîte qui était professionnelle et sérieuse jusqu'à jusqu jusqu hier, euh, subitement, cesse de l'être, euh, on l'a vu dans d'autres domaine que l'or, malheureusement ça existe. Alors le risque de faux en matière d'or est quelque chose qui est important, euh, parce que tout simplement faire du faux or, c'est comme faire des faux billets, ça permet de gagner énormément d'argent. Alors il faut savoir que dans la nature, euh, il existe un métal qui s'appelle tungstène, euh, le symbole chimique c'est W, ça vient de Wolfram euh, du nom de la, de la région de Suède où on l'a découvert pour la première fois et ce tungstène par rapport à l'or a deux caractéristiques euh, la première caractéristique c'est qu'il vaut à peu près 1000 euh, fois moins cher que l'or puisque aujourd'hui le kilo d'or c'est à peu près 45 000 euros le kilo tungstène c'est on va dire 45 euros pour arrondir et que ça, et que ça colle bien mais le kilo tungstène ça varie en fonction des, des périodes pour, pour tous les Matière première, enfin, on va dire qu'à moyenne c'est 50 ou 60 balles, euh, donc grosso modo c'est une fois moins cher que l'or. Euh, et il y a une autre particularité qui est très intéressante pour les faussaires, c'est que le poids du tungstène, c'est-à-dire la densité du tungstène, sa masse volumique, pour parler un peu comme les chimistes, c'est exactement la même que celle de l'or, c'est 19,25. Donc autrement dit, si vous, prenez un, vous coulez un lingot en tungstène, donc c'est plus difficile que le couler lingot d'or parce que pour le, le couler un lingot en tungstène, il faut chauffer à 3500 degrés. Euh, mais bon, quand on, est, quand on est spécialiste ce genre de choses, on a les qui, qui vont, et euh, ben, ce lingot, vous le plaquez légèrement d'or et ça vous fait un magnifique lingot d'or. Bon, pour autant, évidemment, que vous y imitez les poissons, les trucs, les numéros, les, euh, tout ce qui permet d'identifier euh, les affineurs, que ce soit métal -or ou, ou autre. Bon. Enfin, tout, ça ça, tout ça, ça, ça, ça se pratique. Et à partir de ce moment-là, euh, vous êtes en capacité de vendre au prix de l'or quelque chose qui est essentiellement du Teng c'est-à-dire qui vaut une fois moins cher que l'or. Donc vous voyez l'intérêt qu'il y a à faire des faux en matière d'or et donc la nécessité qu'il y a de, de s'assurer du sérieux du circuit, et non seulement ça, mais des conditions euh, spécifiques d'achat de nos pièces d'or quand il s'agit du pièces d'or par exemple. Alors c'est euh, ce circuit professionnel, enfin cet or euh, issu des circuits professionnels, on va le trouver chez qui ben, On va le trouver chez les professionnels, mais les, on dire les, les vrais professionnels, ou ceux, ceux à qui on peut faire confiance aujourd'hui ce sont les fameuses plateformes de vente d'or sur internet qui se sont montées alors je n'ai pas fait une enquête pour, euh, pour savoir si elles étaient toutes euh, euh, totalement dignes de confiance et à quel degré Mais enfin il y en a euh, au moins deux qui sont euh, très, très très sérieuses et très reconnues euh, et puis ce sont aussi euh, des commerçants euh, moi j'appelle ça des comptoirs d'or en fait ce sont des, des comptoirs de change euh, Installés dans les grandes villes, en particulier à Paris, depuis des décennies, euh, donc qui ont, qui ont tous les agréments nécessaires, qui sont. Euh, enfin bref, je ne vais pas énumérer, je n'ai plus en tête l'ensemble des éléments qui font qu'ils ont montré pas blanche, et ils continuent à montrer pas de blanche, c'est très crédible, euh, et qui en plus, pour certains d'entre eux, vendent par Internet, alors même s'ils ne vendent pas par Internet, ils sont intéressants, mais par Internet, ça me paraît encore mieux parce que ça entraîne une transparence sur les conditions d'achat, de revente, et tout ce qu'on veut, sur les conditions de livraison, les conditions de stockage. Enfin, vous savez, quand vous achetez quelque chose par Internet, vous avez tout, tout qui est marqué. Et quand on achète de l'or, que tout soit marqué à l'avance, c'est très intéressant. Et puis le fait qu'ils vendent par Internet, ça, ça facilite beaucoup les, les transactions euh, concrètement. Donc voilà, euh, pour moi ce sont les, les deux types de prestataires par lesquels il faut passer, donc les, les, les plateformes reconnues, récentes de vente par Internet, et puis ce type de commerçants euh, anciens, euh, crédibles, euh, qui en plus euh, ont une organisation de vente par Internet. Donc ultime, euh, ultime question, c'est comment choisir mon revendeur, c'est-à-dire ma, ma plateforme ou, ma, ou mon magasin dont. Euh, de vous parler avec, avec vente sur internet. Alors euh, bon, bon j'ai quelques noms en tête, je ne vais pas vous les donner parce que euh, je ne crois pas qu'on puisse faire de la publicité. Je crois même que c'est totalement interdit. Euh, je pourrais le faire si j'avais des accords commerciaux avec tel ou tel, donc je vous dirais ouvertement, voilà, je, je roule, j'ai un partenariat avec telle telle boîte de, de vendeur par internet. Comme le font certains d'ailleurs de mes, de mes confrères hein, qui, qui font des vidéos sur, sur le sujet. Euh, bon, très bien, il n'y a, y a, y a, y a, a, a, a pas de souci. Euh, tant qu'évidemment, on, on, on, on précise aux personnes qui nous écoutent euh, qu'il y a d'autres... D'autres moyens d'acheter de l'or que le, le, le nom de la société qui est indiqué. Toujours est-il qu'elles sont évidemment faciles à trouver. Vous allez chercher sur Google, vous tapez plateforme de vente d'or, voilà, vous en aurez trois ou quatre, et à partir de cette de là, vous, vous faites votre petite enquête à partir des infos euh, disponibles, hein. pas peine de chercher il y a 14 heures. Euh, et puis sinon, ben, vous tapez euh, vente d'or à Paris, et là, vous allez avoir euh, comptoir ou euh, change, voilà. Là, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont apparaître. Vous allez sur les sites, vous regardez un peu comment les choses sont présentées, vous regardez ce qui est que vous expliquez, si ça tient la route ou pas, et puis vous faites votre tri. Ce n'est pas difficile. Alors quand je dis que ce n'est pas difficile, ce n'est pas difficile en appliquant, enfin, à partir des critères que je vais vous rappeler ici. Donc la première question, c'est qui stocke mon or alors bon, ça peut paraître étonnant, mais rappelez-vous du circuit de l'or professionnel. Quand vous achetez à un courtier ou à un commerçant, euh, l'idée c'est que l'or ne soit pas stocké par vous-même, bien que dans certains cas vous puissiez vous faire livrer, donc euh, voilà. Mais enfin, un cas, c'est que vous, vous achetez un or qui n'a pas été stocké chez tel ou tel particulier, mais un or qui n'est pas sorti du circuit professionnel. Donc dans le circuit professionnel, à un moment donné, il euh, y a quelque part il un stockage d'or. Euh, donc, est-ce que l'or est stocké chez le courtier commerciant, ce qui ne me paraît pas souhaitable, euh, ou est-ce que l'or est stocké euh, dans ces fameuses sociétés de stockage de, de matières précieuses dont je vous ai parlé, euh, ce qui me paraît beaucoup plus souhaitable, parce que c'est beaucoup plus sûr du point de vue de la performance du stockeur. Également, euh, vous n'êtes comme ça pas à l'avenir commercial du commerçant par lequel vous êtes passé euh, et parce qu'une fois que vous avez acheté votre orange n'est plus chez lui. Voilà. Donc ça c'est important. La deuxième question très importante c'est est-ce que euh, c'est euh, en ce qui concerne le stockage, est-ce que je traitais directement, est-ce que vous traitez directement avec le stockeur, donc qui n'est pas le commerçant, qui est une entité spécialisée, auquel cas vous avez un contrat euh, nominal euh, avec lui. Et pour de l'or qui est identifié qui est le vôtre, ou est-ce que, en fait, vous avez simplement une créance sur le courtier par lequel vous êtes passé, sur le commerçant par lequel vous êtes passé, euh, qui, qui stipule que, ben, lui, son or est stocké à tel ou tel endroit, même, peut-être peut même pas vous il est stocké. Euh, et, en réalité, dans ce cas-là, eh vous êtes, en quelque sorte, copropriétaire de l'or du courtier, avec tous ceux qui, ont, qui ont acheté de l'or, vous avez tous des créances sur ce courtier, et à un moment donné, en, en vertu de la créance que vous avez, ben, qui dit que vous avez acheté X pièces d'or de tel type etc., euh, si vous demandez au courtier euh, de, euh, de, de vous les livrer, si c'est prévu dans, son, dans ses contrats, ou simplement de vous les racheter, euh, et, hein, vous serez évidemment euh, suspendu au fait que le courtier existe toujours, etc., etc. Euh, alors l'avantage de cette solution c'est qu'elle est moins chère en termes de stockage que la première. à mon humble avis, elle me, elle me paraît quand même beaucoup moins sûre, quelle que soit l'honorabilité du courtier, elle me paraît beaucoup moins sûre et donc plutôt antinomique avec la, notre fil rouge de recherche de la sécurité. Deuxième grande question, et je l'ai euh, incidemment abordée euh, il y a pas très il y a quelques minutes, euh, c'est. Euh, quelles sont les conditions de revente de mon or euh, Est-ce que je serai obligé de passer par le courtier, et c'est assez souvent le cas, euh, ou est-ce que je pourrais récupérer mon or, si les conditions qu'il me propose ne me conviennent pas, et, et par conséquent, euh, vendre moi-même Alors ça c'est très important, parce que si vous n'avez pas la possibilité de récupérer votre or, moi je trouve que c'est embêtant d'acheter de l'or, sans pouvoir, à un moment donné, s'en rapprocher complètement, on me dit l'avoir à portée de la main, pas seulement pour des questions de sécurité par rapport euh, à l'environnement dans lequel on l'a acheté, donc par rapport aux commerçants, etc., par rapport aux structures éventuels, euh, non, simplement pour des questions d'utilité, n'oublions pas que c'est une assurance, que dans certaines conditions qui pourraient être, euh, imaginons le pire, sur les, les situations qui nous amèneraient à avoir besoin d'or, il faut avoir cet or à portée de la main. Alors, bien, bien entendu, euh, si, vous avez, si vous avez acheté 10 000 pièces d'or euh, de du nom chacune et donc ça, ça doit faire quelque chose comme 1,3 millions d'euros ou 1,4 millions peut-être, mais bientôt, bientôt 1,5 millions même, même plus que ça, il faut qu'il par 10, donc on est sur 13, sur 13 millions à 15 millions d'euros, vous n'allez pas tout stocker chez vous à ce moment-là, vous serez quelque part obligé d'en laisser dans, dans, dans ces, ce fameux circuit professionnel dans les coffres ad hoc, mais vous, vous pouvez aussi en avoir chez vous. Et il faut donc que vous ayez la possibilité de vous faire livrer. Donc ça, ça c'est essentiel. D'autant plus que lorsqu'un commerçant euh, en or euh, vous laisse la possibilité de vous faire livrer et qu'en plus il vous propose dans ses, dans ses prestations de vous racheter votre or, et bien implicitement il va vous, il va vous racheter à peu près au cours normal parce qu'autrement, ben, vous, demanderiez, vous demanderiez à récupérer votre or à le vendre par vous-même. Euh, donc ça, c'est vraiment important, à la, à la fois pour votre sécurité, et puis quelque part pour la, la commodité, de, la validité des prestations qui vous sont proposées. Euh, troisième condition, je jette un, un d'œil sur ma feuille, parce que je l'avais plus en tête, euh, elle est pourtant évidente. Alors, vous, vous allez sûrement être étonné, ou certains d'entre vous, que je ne l'ai pas mis en premier, c'est le prix d'achat. Euh, alors, pourquoi je ne l'ai pas mis en premier Je ne l'ai pas mis en premier parce que... Euh, la, la question du stockage et la question de la possibilité de récupérer l'or, euh, pour moi, c'est essentiel. La question de savoir si c'est stocké nominativement ou si c'est collectivisé, en quelque sorte, mutualisé, euh, d'une part, et si d'autre part, euh, vous pouvez vous le faire livrer, pour moi, ça passe vraiment avant le prix. Alors, une fois que vous avez repéré des prestataires qui satisfont ces critères, ces deux premiers critères, évidemment, vous n'allez pas choisir celui qui vous vend l'or le plus cher. Vous allez plutôt choisir celui qui vous vend le moins cher. Bon. Maintenant, il n'y a, a pas 50 000 prestataires en or, euh, crédible à mon avis. Euh, mais bon, il y a quand même possibilité euh, d'aller au mieux 10 au mieux ans. Et à ce moment-là, à ce stade de votre démarche, c'est ce qu'il faudra regarder. Euh, alors, pour info, euh, les, dire, les, les différences, euh, enfin, le, le surcoût à l'achat euh, par rapport au cours international de l'or, c'est quelques points. Euh, si vous arrivez à, à des choses qui atteignent les 10%, je pense que ça mérite quand même de regarder un peu ce que vous proposez les autres. Et bien sûr, l'eurofrein que j'ai déjà entonné dans d'autres vidéos euh, et qui est la logique de ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, euh, pièces d'or sous et factures nominative. Ça, c'est absolument impératif. Donc lorsque vous avez mis, euh, lorsque vous avez on dire, dans, votre, dans votre pack de conditions d'achat de votre or l'ensemble de ces critères, on peut estimer que vous avez carton plein du point de vue de la sécurité, que votre assurance d'or votre assurance or pourra jouer le moment venu et que vous n'avez pas fait de bêtises. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bien, bien évidemment, euh, n'hésitez pas à commenter puisque je sais que parmi les, les remarques que j'ai faites, certaines ne seront pas d'accord ou certains me feront valoir des... Euh, des, des expériences différentes. Mais tout ça est très intéressant. Euh, D'une part pour moi, puisque encore une fois, je ne peux autant pas tout savoir, tout savoir sur l'or. Euh, je suis simplement quelqu'un qui, par son métier, a sérieusement creusé le sujet et puis qui a aussi acheté l'or pour lui-même. Donc euh, on n'est jamais aussi sérieux dans ses recherches que lorsqu'on va engager son, son propre argent. Euh, maintenant, euh, je suis certain que parmi euh, ceux, ceux qui m'écoutent et qui m'écouteront... Euh, il y en a qui peuvent faire valoir de certaines expériences dont je n'ai pas forcément idée et qui peuvent intéresser tout le monde. Euh, N'hésitez pas naturellement à faire tout, toutes sortes de commentaires, à poser toutes sortes de questions. C'est fondamentalement le but de, des vidéos que je fais là. Euh, et surtout, n'oubliez pas, euh, pas le guide. Donc le guide, euh, ce n'est pas, pas la pièce dans le chapeau. Euh, pour moi, c'est le pouce levé pour signifier que cette vidéo, vous estimez qu'elle est utile elle vous a intéressé, qu'elle est valable, ce qui permet à YouTube de favoriser la montée de la chaîne. Évidemment, c'est notre intérêt à vous et à moi. Euh, euh, dans les commentaires, je vous ai dit de les faire. Abonnez-vous à la chaîne. <coughs> je vous parlerai peut-être plus d'or. Euh, enfin, je, je ne parlerai peut-être plus d'or dans les vidéos qui viennent, parce que là, je vous ai dit quand même, me semble t il tout ce qu'il fallait pour que vous puissiez vous lancer dans l'or. Euh, en tout cas, je serai amené à à y revenir au moins sur le plan, euh, enfin, sur le plan global des déplacements, compte tenu de ce qu'est la conjoncture. Je serai amené également à faire des vidéos euh, prochainement sur la notion d'effondrement, qui est un sujet dont on parle beaucoup, sur lequel il y a énormément, pas, énormément à dire, euh, qui à certains égards est un sujet qui, est, qui me semble assez bidon, mais qui à d'autres égards est un sujet de première importance. Euh, le tout, c'est de savoir comment on aborde, comment l'aborde, euh, dans quel esprit et euh, dans quels objectifs. Donc voilà ce que je vais vous dire pour aujourd'hui, euh, réfléchissez bien à tout cela, portez vous bien et je vous dis à très bientôt.